Et si on formait les étudiants en tourisme à la durabilité Pour en parler, je vous emmène à l'université d'Avignon pour fêter un anniversaire, celui de la licence professionnelle Tourisme et Économie Solidaire. Si j'ai décidé de vous parler de cette formation sur Esperluette, c'est que j'ai fait partie de la quatrième promotion quand j'ai repris mes études en 2011. Je venais d'arriver sur le Vaucluse et je souhaitais me former au métier du tourisme, mais d'un tourisme en accord avec mes valeurs. Mon choix fut le bon, et en prime, j'ai appris à découvrir ce beau territoire qui foisonne de projets et d'idées, malgré ses problématiques économiques. Cette licence est sans aucun doute l'une des petites graines qui a fait naître Esperluette. Partons donc à la rencontre de Laurent Arcuset, consultant, maître de conférences à l'Université d'Avignon, et surtout l'un des créateurs de la licence professionnelle Tourisme et Économie solidaire. Afin qu'il nous explique les spécificités de cette formation et de ses étudiants et sa vision de la durabilité appliquée au tourisme. Bonne écoute. Bonjour, je suis Laurent Arcusé. Je suis ce qu'on appelle un mast, donc euh, maître de conférence euh, associé, ce qui veut dire que j'ai une activité aussi euh, privée euh, à côté euh, en tant que consultant du tourisme durable. Donc là, depuis euh, depuis 20 ans. Et j'occupe ce poste de, de MAST depuis, euh, depuis 15 ans. Et euh, il y a 10 ans, donc, on a eu euh, cette opportunité de, de créer la, la licence Pro Tourisme Économie Solidaire. <tout> J'ai fait des études de géographie à l'Université d'Avignon. Donc euh, à l'époque, ça s'appelait jusqu'en DEA. Donc euh, j'étais... Euh, voué à faire de, de la recherche, mais euh, après j'ai eu une opportunité de, de faire un DESS, dans ce qu'on appelle Master Pro euh, aujourd'hui, sur le tourisme et, et le développement local. Euh, à partir de là, euh, j'avais envie de travailler dans ce secteur-là, du, du tourisme, et j'avais surtout euh, envie de, de rester aussi euh, dans la région. Donc, euh, et la seule solution qui me convenait, c'était de, de créer ma propre structure. Donc euh, juste après euh, mes, mes études, j'ai créé mon, mon bureau d'études euh, avec un autre collègue euh, qui s'appelle Géosystème. En partant au départ sur, euh, bien sûr, le tourisme, mais on avait une activité aussi de cartographie en tant que géographe. Euh, donc, euh, mais petit à petit la partie euh, ingénierie touristique est devenue euh, pré prépondérante et parce que j'ai eu ben, la vie c'est aussi des rencontres euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Jean-Paul Tessandier qui travaillait pour le, le ministère à l'époque et euh, dès le départ en fait euh, j'ai eu comme mission de savoir comment on pouvait appliquer le concept de développement durable au, au tourisme et donc j'ai participé à des euh, expérimentations au niveau national sur, euh, sur cette thématique et depuis cette thématique ne m'a pas plus quitté. Euh, par rapport à la licence professionnelle, ben, j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer à sa création euh, il y a 10 ans, parce que nous allons fêter l'anniversaire des 10 ans. Il y a eu la, la volonté euh, au niveau de l'université, en partenariat avec le lycée agricole de, de Carpentraser et notamment avec Christian Vermorel, la volonté de, de monter une, une licence pro, parce qu'il avait un BTS, et il voulait une, un prolongement. Et donc on était parti sur un projet de tourisme rural. Mais euh, quand on fait une formation, il faut aussi faire euh, une analyse comparative et euh, des licences pro tourisme rural, il en existait euh, par ailleurs. De par euh, mes convictions euh, personnelles et, et professionnelles sur la, la durabilité, on s'est dit qu'il y avait certainement euh, un lien avec le, la ruralité. Et ce qui s'était en train de démerger, donc ce fameux concept de, de développement durable. Et donc c'est là où on a orienté cette licence pro sur euh, bah, qui avait déjà ce nom, euh, tourisme économie euh, solidaire, parce que euh, déjà à l'époque on disait que c'est euh, l'économie sociale et solidaire est porteur d'innovation. Et donc on a voulu se positionner sur sur cet aspect là. Euh, parallèlement, le terme de durabilité était déjà pris par certaines formations et euh, on ne se sentait pas forcément euh, dans la même logique. Nous, ce qui nous intéresse dans la durabilité, c'est l'aspect euh, social. Bien sûr, on va y retrouver euh, la, la dimension environnementale, mais ça, je crois que c'est acquis pour tout le monde, donc euh, la dimension euh, écologique, mais pour nous, le, la durabilité elle doit d'abord servir les humains et, euh, et, et l'humanité et donc euh, on ne peut pas euh, occulter euh, l'aspect social et, et solidaire et donc nous on l'a mis au cœur de notre euh, euh, de notre problématique et, euh, et quand on parle d'humanité, forcément derrière on est obligé de parler aussi euh, d'écologie, mais on est aussi obligé de parler euh, d'économie. Donc on est bien dans ce concept de durabilité, mais on place l'humain au, au centre de, de nos préoccupations. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'appeler tourisme durable, mais tourisme et économie solidaire. Alors La licence euh, Tourisme et Économie solidaire, c'est euh, la, la volonté de, de, de développer des formes alternatives du tourisme. Et quand on parle des formes alternatives au tourisme, c'est qu'elles puissent être euh, à la fois utiles au plus grand nombre. Et donc, euh, dans le plus grand nombre, c'est des entrepreneurs qui veulent partir sur des formes de tourisme particulières, mais c'est aussi utile pour les consommateurs, entre guillemets. Donc, euh, que toute personne, quelle que soit sa situation sociale, quelles que soient ses, euh, ses conditions physiques et intellectuelles, puisse accéder euh, aux, aux vacances, euh, sachant qu'on reste toujours sur ce chiffre qui est dramatique, hein, qu'un Français sur deux ne part pas en vacances, et quand on regarde à l'échelle planétaire, euh, bah, c'est encore plus, plus dramatique. Hein, donc, euh, on... on on a comme espoir que le tourisme peut s'ouvrir au plus grand nombre. Et donc, quand je parle de tourisme, c'est aussi loisir. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des grandes distances, prendre des avions pour aller à l'autre bout du monde, pour s'épanouir, pour échanger. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on qu s'est positionné. Et on s'est très vite rapproché d'ailleurs des acteurs de, du tourisme social et, et solidaire. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat notamment avec l'UNAT, l'Union Nationale des, des associations de, de Tourisme. Ça nous permet aussi d'avoir un ancrage professionnel et de, de bien ancrer notre formation dans le monde professionnel. Donc ça, je crois que c'est important que nos, nos étudiants puissent avoir des débouchés par la suite. C'est notre objectif premier. Les étudiants qui viennent euh, dans cette formation sont vraiment euh, très diversifiés puisque malheureusement, euh, on peut dire cette formation reste quasi unique euh, en, en France. À l'époque, on pensait qu'on allait lancer une dynamique qui allait être reprise puisque on, on croyait que au niveau de l'enseignement supérieur, on avait pris conscience que la durabilité devait être forcément euh, prise en compte dans toutes les formations. Et notre spécificité fait qu'on attire euh, une jeunesse ou des moins jeunes euh, qui ont envie de partir sur des projets euh, alternatifs, donc euh, social et solidaire. Et donc on recrute au niveau euh, national. L'autre spécificité, c'est qu'on ne recrute pas sur un niveau euh, académique. Donc on recrute sur euh, le point commun, c'est on partage des valeurs et un projet de société. Euh, ça, c'est la base de, du recrutement. Et, euh, et ensuite, on aime avoir des, des étudiants qui viennent de différents horizons, euh, donc quel que soit leur cursus initial. Donc, il y en a qui viennent de géographie, de langue étrangère appliquée, de sociologie, d'anthropologie, euh, de, de, de commerce. Euh, donc, ça, pour nous, ça n'a pas, pas d'importance. Encore une fois, c'est euh, les valeurs qui sont notre, notre point commun. Et on a la chance depuis... Euh, on va dire 4-5 ans, d'avoir une certaine lisibilité aussi sur, sur l'étranger, euh, notamment sur, euh, sur le Maghreb et sur euh, l'Afrique noire. Et donc on commence à accueillir aussi des, des étudiants étrangers. On a aussi des étudiants euh, européens. Donc euh, on voit que cette dimension-là commence à, à, à intéresser un grand nombre de, de personnes qui ont envie de s'investir dans des projets utiles. Les cours de, de, la, de la formation sont assez diversifiés. Dans notre euh, hypothèse, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, si on est chef d'entreprise, on doit connaître les logiques territoriales. Et si on est euh, euh, chargé de mission territoriale, on doit connaître le monde de l'entreprise. Et donc, euh, voilà. donc, pour nous, c'est euh, que quelqu'un puisse... Euh, être armé pour euh, tisser du réseau, se comprendre comment euh, les effets de levier qu'il peut y avoir du territoire et que les gens qui vont travailler pour les territoires connaissent les préoccupations des, euh, des entreprises et puissent, euh, puissent être les plus efficaces possibles pour les, pour les accompagner. Il euh, y a aussi euh, la partie professionnalisation, hein, donc euh, le projet tutoré qui est euh, obligatoire dans toute licence pro. Euh, Peut-être que notre particularité, c'est d'avoir un, un réseau local très très fort et donc euh, on a des commanditaires qui sont des commanditaires officiels euh, des territoires, des associations et qui vont faire une commande euh, à des étudiants. Et donc les étudiants vont travailler euh, par groupe sur, sur cette commande jusqu'à satisfaire. Donc on répond à un cahier des charges, euh, on doit construire sa méthodologie et après mettre en œuvre sa méthodologie jusqu'à un résultat qui doit être satisfaisant pour les, les, toutes les parties prenantes. Dans ce projet tutoré, il y a un accompagnement de l'équipe pédagogique. Et ensuite, il y a le stage de, de fin d'année euh, qui est de, de 4 à, à 6 mois. Donc 4 mois minimum, 6 mois euh, maximum. Et donc euh, l'appareil, ça peut se faire en, en France ou à l'international, euh, dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l'économie euh, sociale et solidaire. Donc la partie professionnalisation est, est très très forte, d'autant plus que dans l'équipe pédagogique, euh, la très grande majorité sont euh, des... Euh, des personnes du milieu euh, du milieu professionnel. Le lien entre le milieu universitaire et, et le, le milieu professionnel est essentiel. Donc c'est vrai qu'on nous a quand on écoute les étudiants, il faut toujours renforcer l'aspect professionnel. Quand on écoute euh, la partie académique, ils nous disent il faut toujours un lien avec l'université. Et je crois qu'il faut garder cet équilibre. Donc d'avoir des connaissances fondamentales qui seront plutôt amenées par des enseignants chercheurs et ensuite des, des compétences opérationnelles et transversales qui vont être amenées aussi par, les, par, la, par des professionnels. Donc je crois qu'il faut, on a, je pense, une bonne répartition entre ce qui est fondamental et, et professionnalisant. Le bilan de, de ces 10 ans et l'évolution, il est qu'au départ, on pensait qu'on devait encore former les gens sur ces valeurs-là leur expliquer quelle est la situation de notre monde, et pourquoi il faut partir sur des dynamiques de, de durabilité, et on s'est aperçu que, très rapidement, qu'en fait les étudiants qui, qui venaient, qui candidataient, étaient très au courant de notre situation, et donc ces valeurs-là, c'était pas la peine de leur inculquer, ils les avaient déjà. Euh, donc on a renforcé, après l'aspect peut-être plus euh, euh, commercial de, de la formation, en disant que, ben, quand on est virtueux, il faut aussi le faire savoir et il faut aussi vendre entre guillemets son, son entreprise euh, et donc on, on a renforcé la partie professionnalisante sur l'aspect communication, communication responsable, l'aspect marketing parce que c'est indispensable. On commence à avoir une bonne visibilité sur ce sur que sont devenus nos, nos anciens étudiants. Et la réponse, euh, ben, elle est compliquée à donner, euh, parce que, comme je disais, on, on a recruté sur la diversité et cette diversité, elle va se retrouver aussi euh, dans l'insertion pro. Donc, d'un point de vue, on va dire institutionnel, on a des chiffres qui ne pourraient pas être très, très bons sur le nombre de CDI, parce puisqu'on est évalué notamment sur le nombre de CDI à la, à la sortie de, du diplôme. Euh, tout simplement parce qu'on a des gens qui ont envie de s'investir dans différents projets, euh, et à la rigueur presque le CDI ne les attire pas, hein, ils ont envie de, de découvrir encore le monde dans toute sa diversité, ils ont envie de se rendre utile, souvent euh, dans le milieu associatif, que ce soit en France ou, ou à l'étranger, et euh, quand ils vont travailler, ben, soit ils vont travailler euh, dans le domaine du tourisme, mais il y en a qui partent aussi du domaine du tourisme pour travailler plutôt dans l'économie sociale et solidaire, euh, donc, il y en a qui vont travailler en village de vacances, il y en a qui vont travailler dans de l'hébergement classique, il y en a qui vont créer de leur propre structure, que ce soit d'hébergement ou de communication. Donc, on n'a vraiment pas, euh, autant on n'a pas de profil type des personnes qu'on recrute, autant on n'a pas d'emploi type. Par contre, on a un très bon retour sur euh, la satisfaction qu'ils ont. Et donc, pour nous, c'est euh, la satisfaction est-ce est que j'ai réussi à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle euh, Est-ce que j'ai réussi à être utile pour, euh, pour l'œuvre euh, dans laquelle je veux euh, m'investir Et donc là-dessus, euh, on a des expériences euh, extraordinaires, que ça soit très local, euh, au niveau national ou au niveau euh, international. Un exemple que je cite assez souvent, puisque c'était carrément peut-être le, le plus improbable, euh, je parle toujours d'une euh, étudiante qui, après son stage, est partie en, en Colombie. Euh, et qui s'est dit euh, de, qui a eu la volonté de créer une auberge de, de jeunesse à Medellin. Donc ce n'est pas une ville hein, euh, qui semble le, le plus évident, donc euh, qui, une fille qui sort d'études, qui veut créer cette auberge de, de jeunesse et en plus elle crée ça euh, en étant enceinte. Donc on dit toujours qu'il ne faut pas, euh, voilà, euh, mais elle l'a fait. Euh, et aujourd'hui, ça, ça fonctionne encore, donc ça c'est un petit exemple que je cite tout le temps, mais qui montre que euh, tout est possible aujourd'hui, que ça soit encore une fois au niveau local, au niveau national ou au niveau international, euh, c'est possible du moment qu'on qu y croit et qu'on qu est un petit peu armé en termes de, de compétences. Et j'ai toujours tendance à dire que nous on ne forme pas un métier, on forme des compétences transversales qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir. Et quand ils nous présentent leur parcours et sur, sur quoi ils travaillent, euh, on est toujours émerveillé. Donc on n'aurait pas pu imaginer des fois que c'était euh, réalisable et ils nous démontrent que c'est réalisable. Donc je pense que pour l'équipe pédagogique, c'est la plus belle des, des récompenses. Le bilan, il est, euh, je dirais, extraordinaire. Hein, donc euh, même si on peut... Ce, ce terme est peut-être un, un peu fort, mais si, parce qu'on est sur des gens qui sont euh, réellement extraordinaires. Donc, euh, de par leur valeur, encore une fois, de par les projets qu'ils portent, de par leur conviction. Et quand on voit euh, l'actualité, euh, bah, je peux dire que c'est aussi un grand bol d'air de, de se dire, ben bah, oui, on a euh, des énergies nouvelles qui arrivent sur euh, sur le marché du travail dans notre société. Et euh, mon seul regret peut-être, c'est qu'aujourd'hui euh, on prend pas conscience de ces de compétences de, et, et parfois bah, ils ont des difficultés aussi à, à être reconnus. Et comme des fois notre formation a des difficultés d'être reconnue dans, dans certains milieux, on va dire, plutôt euh, traditionnels. C'est peut-être aussi notre intitulé euh, économie sociale et solidaire. Donc on peut dire que pour certains on est de doux rêveurs, euh, on est euh, des, euh, des écologistes euh, partisans, euh, alors que je pense qu'on est avant tout une formation qui pousse à, à l'innovation. Et euh, encore une fois, quand je vois les parcours des, des anciens, euh, on est vraiment sur des formes de tourisme, des formes de développement euh, qui sont réellement vertueuses et euh, notre société et notre planète se porterait beaucoup mieux, y compris socialement et économiquement, si on faisait plus confiance à ce type à ce type de projet et ce type d'acteur. Pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut aussi lutter contre les images qu'on qu nous vend euh, systématiquement hein, dans, dans les médias, je dirais traditionnels, où le voyage et l'épanouissement ne peut se faire que loin euh, et que la réussite serait dans la multiplication des voyages sur euh, les différents euh, continents. Donc ça, il faut lutter contre parce qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on voyage loin qu'on est virtueux et qu'on va apprendre de l'autre. Donc euh, on a même appris que souvent le, le tourisme était plutôt euh, euh, appauvrissant à la fois pour les, les populations euh, accueillantes que pour les, les personnes qui, qui voyagent. Donc c'est un nouveau regard euh, et je pense que là où on doit lutter aussi, c'est qu'on doit se dire quelle que soit sa situation sociale, euh, se donner le droit de, de s'évader et, et de partir. Et ça, on, on a pas mal travaillé dessus où euh, des fois, il y a des barrières psychologiques qui sont plus fortes que des barrières euh, financières. Et euh, quand on est dans une certaine situation, on ne se donne pas le droit de pouvoir euh, s'évader, y compris à, à proximité. Euh, et même dans le soutien au départ en vacances ou au loisir, on s'aperçoit que c'est souvent réduit. On va te permettre de partir dans un, un parc de loisirs, on va te permettre de partir dans certains certaines activités, on va dire purement ludiques, alors que on pourrait aussi découvrir des espaces naturels qui sont à proximité et apprendre beaucoup de, de ça. Mais il y a souvent cette barrière psychologique qui est qui est importante. Donc le Vaucluse regorge aussi. Euh, d'initiatives de, de ce type-là. Un des objectifs, justement, de la licence professionnelle, euh, c'est de les mettre en, en lumière. Euh, et notamment, on essaie de travailler avec euh, Avignon Tourisme pour euh, le Avignon et le Grand Avignon, pour faire ressortir toutes ces initiatives de, alternatives euh, et qui pourraient être aussi données à voir à la fois aux touristes, mais aussi aux, aux locaux. Avignon ne s'est parété au XIVe siècle, donc euh, aujourd'hui on a euh, des, des nouvelles forces avec des populations euh, très diversifiées et je crois que chacun a envie de s'exprimer, chacun a envie de, de comprendre euh, qui est l'autre et chacun a envie d'expliquer aussi qui il est. Et, euh, et je pense que quand on arrivera euh, à considérer que c'est d'abord ça l'expérience touristique que, que tout le monde recherche, euh, on arrivera à des formes... Euh, Soupçonnés encore aujourd'hui euh, d'épanouissement euh, mutuel. Ces formes de tourisme font éveiller les, les cinq sens et c'est ça qui est extraordinaire. Donc se cantonner à photographier euh, le palais des papes ou, ou le, le pont Saint-Bénézé, ça serait, ça serait dommage, puisque à la rigueur c'est l'image d'Épinal et euh, il faut sortir de ça. Ne pas l'occulter, mais euh, montrer que Avignon euh, est inscrit aussi dans le 21e dans le siècle. <rire> Euh, on sait qu'au niveau de la restauration ça bouge pas mal aussi sur, sur Avignon, donc on peut com commencer à, à manger euh, équilibré euh, quel que soit son régime alimentaire avec des, des, produits, euh, des produits locaux euh, non traités, donc ça je crois que c'est important. On sait que dans le Vaucluse, on a aussi des formes d'hébergement insolites qui sont intéressantes, donc surtout d'un point de vue environnemental, parce que des fois les prestations restent un petit, peu, un petit peu chères. Et après, il y a dans le Vaucluse aussi un certain nombre de... De prestations à vocation sociale, donc des, des villages vacances, euh, que ce soit dans, dans le Luberon, je pense au château de l'environnement à, à Bioux, ou euh, euh, des villages vacances qu'on va retrouver aussi sur, sur le Vaison-la-Romaine, qui sont des très belles prestations, euh, tout à fait accessibles, peux, qui vont être adaptées aussi au conscient familial euh, éventuellement où on va pouvoir passer euh, un temps euh, agréable dans des prestations de qualité et on va euh, vous faire découvrir autrement le, le territoire. Alors, euh, nos dix ans, déjà c'est une année euh, un petit peu de transition cette année puisque nous sommes ouverts euh, à, à l'apprentissage. donc. Euh, nous avons cinq apprentis cette année et l'année prochaine, nous, allons, nous avons la volonté de développer l'apprentissage. Donc ça, c'est un axe important pour, pour nous. C'était une demande à la fois des institutionnels, des professionnels et des étudiants. Mais nous souhaitons aussi conserver la, la partie formation initiale. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle bah, qu puisse se perdurer au sein de, de notre université et à la formation tout au long de la vie. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que ce type de formation euh, puisse se démultiplier partout en France, en Europe et, et dans le monde. Euh, parce que tout simplement, on, je pense qu'on répond aux enjeux de, de notre société. Et quand on parle de transition écologique, de transition économique, bah, on est inscrit là-dedans. Euh, et les formations devraient euh, forcément s'inscrire dans, euh, dans cette dynamique. Dans mon, mon esperluette euh, du moment, c'est euh, un, un combat que, que mènent certains sur la, la mise en, en justice de, de notre gouvernement, sur euh, l'insuffisance de la prise en compte de la, la politique euh, environnementale, je pense que c'est une euh, une bonne direction. Malheureusement, on doit y passer par là. Euh, visiblement, ça a fonctionné dans d'autres euh, dans d'autres pays. Et euh, donc, je pense que ça, c'est un élément important. On va voir si euh, le débat démocratique qui qui nous est promis euh, dans les, les prochains jours euh, va aussi porter ses fruits sur la préoccupation qu'on doit avoir tous et toutes sur la la la protection de de l'environnement. Donc euh, ça, ça me motive. On est effectivement peut-être dans une période de transition, mais on peut basculer très rapidement euh, dans une mauvaise transition. Hein, on le voit euh, dans, certains, dans certains pays et dans certains euh, contextes, y compris euh, local. Donc j'espère que ça sera la transition vertueuse qui, qui va l'emporter. Et je pense que bah, pour... Euh Aller au-delà de, de, la, de la problématique de la formation, c'est que nos élus d'aujourd'hui et de demain doivent prendre conscience, ils doivent changer, euh, parce que je pense que l'élu a, a une forte responsabilité euh, dans, cette, euh, dans ces enjeux et euh, qu'à un moment donné, s'ils ne prennent pas en, euh, conscience qu'il faut changer les choses, euh, ben on, va, on le sait, on, euh, on va sur un, sur un drame planétaire. Donc euh, voilà, euh, il faut rester optimiste. Encore une fois, moi, j'ai la chance d'être dans un milieu où les gens sont extraordinaires et donc ça, ça donne euh, de, de l'espoir. Mais euh, on n'est pas coupé de, du monde et de la réalité. Et malheureusement, la réalité est, est parfois un petit peu déprimante. Et Je pense que nous avons tous un rôle à, à jouer, ne serait-ce que de dire bah, « ben oui ». Euh, chers élites, nous avons, euh, nous avons compris que notre monde ne va, ne va pas bien et nous vous confions en partie notre avenir et nous sommes prêts à vous aider pour euh, assurer cette transition. Faites-nous confiance. Je voulais re remercier euh, Marie-Cécile de cette, de cette euh, initiative, de donner la parole aussi à des acteurs qui sont... Euh, dans, dans cette transition, c'est une, euh, une très bonne chose. Plus on aura euh, de, de ce type d'outils, plus on sera éventuellement écouté. Et puis après, ça fait l'effet boule de neige. Donc euh, merci pour cette initiative. Merci euh, d'avoir pris en considération cette histoire un petit peu particulière et singulière de la licence pro. Mais on voit bien qu'au-delà de cette histoire de la licence pro, c'est aussi une problématique plus, plus globale euh, que, que nous traitons. Merci Laurent d'avoir répondu à mes questions et pour toute l'énergie que tu as déployée avec l'équipe pédagogique de la licence pour la faire perdurer pendant 10 ans. Bon anniversaire donc à cette formation quasi unique en France et je lui souhaite encore une longue vie, qu'elle soit un exemple pour que les étudiants en tourisme soient formés à la durabilité dans son ensemble, c'est-à-dire humaine, écologique et économique. Pour plus d'informations sur la licence, rendez-vous sur le site d'Avignon Université ou sur la page Facebook des étudiants en tourisme de l'Université d'Avignon, ACTE ACTES en majuscule, qui organise d'ailleurs en février le festival Jeunes sans frontières, festival gratuit qui a pour objectif de former la jeunesse au voyage, puisque le voyage forme la jeunesse. Un grand merci également à l'équipe de la Péniche Altea de nous avoir dédié un espace au calme pour enregistrer cet épisode. Le début d'année est souvent la période où l'on commence à réfléchir à ses prochaines vacances, alors ne cherchez pas trop loin, il y a toujours de belles découvertes à faire près de chez soi, et ça n'empêche pas le dépaysement, bien au contraire. A une prochaine, on l'espère, luette évidemment